Jean -Jean, super Jean-Jean, Super Jean-Yves A de Dendro, par Vro Vinem gantan, gantare Ericlas, A ineptere écolo Super Jean-Jean, Super Jean-Yves Neus lui Dendro en micro Vinem gantan, en éclaz A gavit en Vro Super Jean-Jean, Super Jean-Yves Distro Marpliche, Distro Marpliche de week-end et de peine deux heures pro, des Véno et eux gants prénom. Super Jean-Jean, super Jean-Yves, Distro et Pro, Distro Marplige. De week-end et de peine deux heures pro, des et eux de gants prénom. Ah bah, avec cause de Scandmildem. Au le nier d'urzynadek et vite coulèneur votadek m'avait fait braise d'une enite Benem Ganan Vin Tildem Ma yeux en Jean-Yves je me suis énervé leur Jean-Yves les Igorques et les Super Jean-Jean Super Jean-Yves Distro ma priche Istro Marpriche de est les Super Jean Jean, Super Jean-Yves Dis trop en Je vis qu'en Les vénuilles ont Jean, super Jean-Jean, Super Jean-Yves, allez, n'équerrer de colle, un ammoniac oh, oh. Distro airfro, buant, de Oh non, ils ont tout ou 10 Super Jean-Jean, truée, nous poignez mon épée à froyat est ce rat Oh, Rimki, guapken, oh, oh, oh, oh. Super Jean-Jean, Super Jean-Yves, distro, ma Dis-tu Marplige de week-end et ben peine de cerveau. Ben super Jean-Jean, super Jean-Yves, dis-tu ben Marplige, dis-tu Marplige de week-end et peine ben de cerveau. Neveux et gendre, neveux, super Jean-Jean, super Jean-Yves, les gendres. Marplige, dis-tu Marplige de week-end et peine de cerveau. Neveux et comprenez dis-tu Jean-Yves, dis-tu Marplige. Jean-Jean, Super Marple, Devikenet, Peine de Zervo, peine et Reconférable, allez Salut On va tomber, on nul salut, on va tomber, on va les on va tomber, on va tomber,